Pourquoi la 5G permet-elle un débit plus élevé que la 4G Telle est la question à laquelle nous allons répondre dans cette vidéo. Commençons d'abord par introduire le concept de numérologie. L'interface radio en 5G est appelée New Radio ou NR. C'est une évolution de LTE en ce sens qu'elle est basée sur la transmission OFDM pour orthogonal frequency division multiplexing. En simplifiant à l'extrême, la transmission OFDM consiste à transmettre en parallèle sur de multiples sous-porteuses. En 5G, on a plus de flexibilité qu'en 4G dans le paramétrage. La contrepartie, c'est qu'on a plus de complexité. Voyons l'interface radio en LTE. Chaque sous-porteuse est transmise sur une largeur de bande de 15 kHz. Et donc, tous les 15 kHz, on a une sous-porteuse. Le nombre maximum de sous-porteuses utilisables est de 100, puisque on peut numéroter de 0. 99. Cela nous donne 15 MHz, mais avec les bandes de garde nécessaires, on considère que la bande occupée est de 20 MHz. La même largeur de sous-porteuse est possible en 5G, en io radio. On va avoir des porteuses de 15 kHz, mais un nombre beaucoup plus grand de 0 à 3299, ça nous donne 3300. 3300 fois 0,015 MHz, 15 kHz, ça nous donne 49,5 MHz. On passe donc à une largeur totale de bande plus élevée qu'en 4G. Mais on peut encore faire plus en augmentant la largeur d'une sous-porteuse. On va avoir une multiplication par deux de cette largeur de bande occupée par une sous-porteuse. De cette façon-là, comme on garde le même nombre maximum de sous-porteuses, on va passer de 49,5 MHz 99 MHz, on retrouve le facteur 2. Ceci est appelé la numérologie 1. Il est facile de deviner ce que c'est que la numérologie 2. Eh bien, c'est la multiplication encore par un facteur 2 de la largeur d'une sous-porteuse. On va donc passer de 99 MHz à 198 MHz, soit à peu près 200 MHz. On peut aller jusqu'à la numérologie 3, on va trouver donc 120 kHz, et même la numérologie 4, qui est spécifiée, avec une largeur de sous-porteuse de 240 kHz. En augmentant l'espacement d'une sous-porteuse, on augmente la bande passante totale et, par conséquent, on augmente le débit de transmission.